Dans cette vidéo, nous allons présenter le principe de construction du symétrique d'un point par rapport à une droite et l'appliquer dans un second temps à quelques objets mathématiques simples. Par définition, deux points A et B sont symétriques par rapport à une droite D si la droite D est la médiatrice du segment AB. Autrement dit, cela a deux conséquences importantes quant à la construction du symétrique d'un point par rapport à une droite. Premièrement, la droite D est perpendiculaire au segment AB. Et deuxièmement, les points A et B sont équidistants de la droite D. Utilisons cette définition pour construire le symétrique d'un point A par rapport à une droite D. On appellera B cette image. Voici la situation. Pour cette construction, il suffit en fait de tracer la perpendiculaire à D passant par A, puis de placer le point B sur cette perpendiculaire de sorte que la distance de B à la droite D soit la même que celle du point A à la droite D. Après une telle construction, il ne faut pas oublier de coder la figure, angle droit et équidistance. Dans cette situation, B est le symétrique du point A par rapport à la droite D. Une fois cette définition posée, il est possible d'envisager la construction de symétriques de nombreux objets mathématiques par rapport à une droite. Commençons avec un segment, et voici un exemple. Pour construire le symétrique du segment AB par rapport à la droite D, il suffit de construire le point A', symétrique de A, et le point B' symétrique de B par rapport à la droite D. Alors le segment A'B' est le symétrique du segment AB par rapport à la droite D. On peut noter la propriété suivante. Un segment et son symétrique par rapport à une droite ont la même longueur, c'est-à-dire que la symétrie axiale conserve les longueurs. Autrement dit, sur notre exemple, les longueurs AB et A'B' sont égales. Continuons avec une droite. Par exemple, pour construire le symétrique de la droite AB par rapport à la droite D, il suffit de construire le symétrique de deux points de cette droite, par exemple les points A' et B', symétriques respectifs des points A et B. Alors, la droite A'B' est la symétrique de la droite AB par rapport à la droite D. Enchaînons avec un cercle. Pour construire le symétrique du cercle de centre O et de rayon OM, il suffit de construire le point O' symétrique de O par rapport à D, puis le point M' image d'un point quelconque M de ce cercle par la même symétrie. On remarque qu'il suffit de reporter le rayon du cercle initial car la symétrie axiale conserve les longueurs. On peut alors coder deux rayons de même longueur sur ce cercle. Poursuivons avec un angle. Par exemple, pour construire le symétrique de l'angle ABC par rapport à la droite D, il suffit de construire les symétriques de ces deux côtés BA et BC par rapport à D. Alors l'angle A'B'C' est le symétrique de l'angle ABC par rapport à D. On peut noter la propriété suivante. Un angle et son symétrique par rapport à une droite D ont la même mesure, c'est-à-dire que la symétrie axiale conserve les mesures des angles. En particulier, les angles droits et les angles plats. Autrement dit, les symétriques de deux droites perpendiculaires sont deux droites perpendiculaires, mais aussi les symétriques de trois points alignés sont trois points alignés. On résume cela en disant que la symétrie axiale conserve la perpendicularité, et donc aussi le parallélisme, ainsi que l'alignement. Concluons cette vidéo en précisant qu'une bonne maîtrise de ces constructions et des propriétés associées permettra d'envisager sereinement les symétriques de figures beaucoup plus complexes.